Bonjour maman. Bonjour ma fille, ça va Ça va bien maman. Quoi ce qu'elle n'est pas encore arrivée Non, elle n'est pas encore arrivée ma chérie. Écoute, oh. on avait rendez-vous. Il y a une erreur là. Une erreur Oui. Il oh, y a un thé de trop à cafétéria. Eh hey. Il ne devait pas avoir le thé. Cafétéria n'a pas un thé à la fin Non, non maman. maman. maman. Bonsoir maman. On a entendu qu'il y a cafétéria et il y a un thé de plus. Tu ne le réveille. vois oh, plus oui, c'est vrai, c'est vraiment. C'est une erreur. Je n'ai pas vu ça. C'est une erreur Donc, yes. Si c'était un lésame, est-ce que tu as déjà raté Le test ne doit plus résister. C'est comme achat, pas. Non, ça que mon argent part. ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Donc moi. je ne sais pas, franchement. Vous allez faire, je vais devenir folle ici. Je ne veux rien, Bonjour maman Choco. Bonjour. Comment tu vas Désolé. Et hey maman Choco, ça fait trois semaines déjà aujourd'hui que je te cherche. Tu as mon argent par rapport à la livraison de la dernière fois. C'est comment Tu n'avais pas trouvé le gâteau ici. Ici où J'avais déposé le gâteau ici. Puisque je t'appelais, ça ne passait pas. J'ai déposé le gâteau ici que tu passes prendre. <rire> maman Choco, pardon. C'est que tu veux me commencer là. Je, commence même... je ne veux même pas bavarder ce matin. Je ne veux même pas bavarder. Pardon, donne-moi mon argent, je pars. Et qui est en train de Moi, je n'ai pas l'argent. Maman Choco, donne-moi mon argent, je pars. Tu as la livraison à faire. Ouais, je dis que je n'ai pas l'argent. Maman Choco, tu me dis que tu n'as pas l'argent donne mon argent, je pars. Tu ne veux pas que tu manques de respect. Je n'ai pas. Tu n'as pas l'argent Tu n'as pas l'argent Tu dis que tu n'as pas l'argent, Maman Choco. Ok, on va voir comme Tu dis que tu n'as pas l'argent là Je casse tout ça. Je casse tout ça. Casse. Maman Choco, je vais casser ça. Ça, t'a casse. Vous avez un ici dehors. Tu veux te blaguer avec moi? Un petit coup de fou, comme ça, tu as petit, tu, tu te débrouilles tout le jour. Tu as tes 5 francs là. Essaye. Ce jour-là, je vais te dire que j'ai les relations. Casse Ah bon? Toi tu me menaces. Je te rappelle que j'ai les relations. Toi tu me menaces. Donc tu penses que j'ai pas les relations. Un petit coup. Je te dis comme ça là. Là où tu te débrouilles là. Maman, tu ne dois même bon. pas te débrouiller encore. Maman, je coup. Tu aux autres pas à moi. Tu me donnes mon argent. Demain que je viens ici là. Je viens prendre mon argent. Il n'y a pas mon argent de ma maison. Tout ça au sol. sol J'ai oui. tout ça au sol. F de du tout ça au sol. Ah, ouais. Comment tu peux avec moi là Il même malhonnête comme ça là, on vous respecte, vous ne voulez pas respecter les gens hein? Pour 3000 000 oui. francs, tu salue ton nom pour 3000 francs. Salue. Tu me donnes mon argent demain. Je ton nom? C'est ton nom. Demain tu me donnes mon argent. Malheureux, malheureux toi-même. Malheureux. Donc tu vois clair Tu me donnes pas mes 3 000. Je... Tu vois clair Demain, doit, tu ne me donnes pas, pas mon argent. Demain tu vas voir. Donc voilà mon le bureau, c'est le bureau ça. Je vais casser ça demain. Je ne demande pas mon argent. Demain, elle loin. Tu vas voir, demain, je ne demande pas mon argent. Une femme me donne. Eh, la va tes petites, la va ça. La va tes petites, tu mis au sol là. Demain, tu me donnes mon argent. Tu ne les casser? pas. On va voir une femme, on va voir que non, c'est une mère. Tu ne te respectes même pas. Même ton âge. Ça jusqu'à demain. Ouais, un petit malheureux, malheureux comme ça. Malhonnête. Tu es malheureux. Malhonnête. Petit livreur. On oh, te paye combien donne ton argent Viens travailler ici et te paye idiot tu si n'as pas payé le gâteau, c'est le travail que tu vas payer. Mais fille, vous avez dit que vous donnez la tasse de quoi hein? la tasse de Le ça. chimpanzé a bien là, il me distrait. Salut, demoiselle. Salut, beau gosse. Je peux? Sortez-vous à l'aise, c'est un milieu public. Merci de m'avoir sur votre table. Avoir de la compagnie, ça ne dérange pas parfois. Ah, okay. Moi, c'est Rusty. Moi, c'est Vanessa. Prochaine. Bonjour monsieur. Bonjour.. Bonjour.. Bienvenue à Image.. Merci. Votre commande c'est hum... vous.. Madame d'abord.. Servez-moi le mieux de vos jus s'il vous plaît.. D'accord.. Et vous monsieur..? Une castelle.. Viens me glacer surtout. Un instant.. Ok.. Alors.. Bonjour les amis, merci, bonjour. bonjour. Mais, maman, je ne connais pas là. Tout à l'heure, elle était là, mais elle s'est déplacée. Non, je confirme les camarades. Qu'est-ce qui me fait laisser du sang femme quand on vous faites dans un endroit comme celui-ci, toute seule Je me posais la même question avant que vous nous rejoignez. Au fait, ne vous faites pas des idées négatives. Je viens souvent ici quand je vais être calme, posée et j'irai certaines de mes affaires. J'aime bien cet endroit. Je l'aime bien. J'espère que après ce jour je reviendrai. Pour quelle raison Pour vous bien sûr. Délicieux, hein? ah bon? bien fait, très bien fait. D'accord, je trouve que le business à l'air de... <rire> de mode, là. Ouais. Ça, et ça, c'est bien. Il faut être très vigilante. Et hein? hey, je suis vigilante hein? parce que il ah. y a un monsieur qui était en rouge tout à l'heure. Là, oui. j'espère qu'il t'a payé parce qu'il s'est levé en fafa. Non, il a payé. Est-ce qu'il a fini de manger Il s'est levé pour partir Oui, tu crois qu'il n'a pas payé, mais quand il vient, il dépose d'abord son argent. Ah, d'accord. Hum. Il sait qu'il mange 600 tous les matins. Quand il vient, il dépose son argent, il s'assoit, je fais son petit déjeuner, il mange plus. <rire> Bientôt, c'est toi qui dois m'envoyer. <rire> Mon chéri, tu sais que c'est grâce à toi que j'ai ce café. Là. Ah, je sais, je sais. C'est naturel. C'est naturel. Je te dis, je vais te gâter. <rire> Je vais te gâter. Euh, T'inquiète, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Voilà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 Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait Les menaces passent pas là Elle met la maman choco, Elle n'était pas facile Un jour est arrivé Elle a décidé vraiment, mes frères De faire quelque chose Pour envoyer ses enfants à l'école Pour survivre dans la vie All the promises, all the fetters,